J'appelle les potes, vous avez bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième épisode des moments les plus drôles de la télé française, petit thread Twitter qui fait plaisir, d'accord J'en avais sorti un premier épisode qui a l'air de vous avoir plu, en plus avec des commentaires à un niveau... Euh... Je sens qu'il y a des mecs ils étaient pas habitués de ma chaîne mais bon le renouvellement du public ça passe aussi par là donc bienvenue installez-vous hein. confortablement on utilise un petit thread de mon ami Noirance pour pouvoir un peu réagir, rigoler, euh, discuter. Bon c'est du divertissement à bas coût hein, c'est pépère, on se casse pas trop la tête entre des vidéos plus travaillées, ça fait aussi plaisir d'en envoyer un petit peu. Je me permets de le citer Noirance la première fois parce qu'on m'a fait la remarque, c'est vrai que je n'avais pas cité l'auteur du thread et quand quelqu'un prend le temps de compiler des moments même si c'est des moments où il a pas forcément les droits, bah c'est très important quand même de Pouvoir lui redonner un petit peu de son crédit donc merci mon ami Noirance. et on continue gentiment donc là c'est le deuxième épisode il y aura peut-être pas de troisième parce que je crois que là le thread on arrive un petit peu à la fin il reste que 6 sept extraits peut-être et puis je vous ferai également un deuxième épisode dans les semaines à venir des stats intéressantes stats croustillantes du twitch français j'ai vu certaines de vos suggestions et il y avait des choses très intéressantes à aller checker maintenant que j'ai dit ça bah, je suppose qu'on peut commencer tranquillement si vous avez pas vu le premier épisode comme d'habitude vous pouvez le checker ça vous mettra un petit peu dans le délire on reprend là où on était gentiment donc on avait regardé grand moment de journalisme, on avait également regardé forcément Nabil Jellit et les 800 000 km de Cassias. Continuons gentiment avec quelqu'un qui a un peu sombré ces deux dernières années mais qui est venu faire euh, un témoignage qui je crois était un petit peu mourir, touchant parce que je l'avais déjà vu mais faut que je me remette un petit peu, un petit peu dans l'ambiance. Que Avant de mourir il avait projeté d'enregistrer un album et que cet album il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort. <rire> Ah c'est pas moi là, c'est pas moi non ah c'est horrible, ah c'est pas moi, oh la gueule d'épité, en fait cet extrait je vais pas mentir je l'avais déjà vu, j'ai vu que c'était je crois du coup Léo Ferry qui était un musicien, euh, un compositeur tout ça, et que du coup il en parlait, et en fait le truc qui est terrible dans ça, et je pense qu'on peut relate, autant TPMP ouais, poubelle, machin, Il y a plein de moments polémiques, ils invitent tout et n'importe quoi, la course au buzz, ce que tu veux Il a pas de souci, Je ne vous contredirai pas sur ça Mais on sort du cadre Un peu TPMP Ça vous est jamais arrivé IRL D'être dans une situation Où faut pas rire Genre c'est inconfortable De le faire Mais Vous êtes entre amis Entre gens qui se connaissent Et dès qu'il y en a un Qui envoie le petit sais le, le très léger Très subtil et là, ça fait démarrer absolument tout le monde. Et genre, vous avez mi-honte, mi-mort de rire. Bah ben là, sans vouloir les défendre, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que autant... Bon, là, notre ami Lalan, il a toutes les raisons d'être euh, bien dépité pendant que les autres sont morts de rire. C'est manque de respect. Il parle d'un décédé. En plus, il dit quelque chose qui est putain triste, ouais. Et il allait euh, faire un album, mais il est mort. Alors, certes, il y a aussi un peu d'indécence dans la séquence, je dis pas. Mais le côté mort de rire avec le petit qui part euh, j'ai du mal à en vouloir quand je me refais la séquence là quand je l'entends parler que avant de mourir il avait projeté d'enregistrer un album et que cet album il n'a pas pu l'enregistrer parce qu'il est mort <rire> <rire> tu vois le petit et la bombe, ça fait démarrer tout le monde c'est terrible non mais je peux comprendre en plus la manière dont il le dit il annonce un truc triste mais c'est pas très solennel, il le fait de manière un peu pas cynique mais un peu froide, tu vois. Donc tu t'y attends pas Et quand il le dit. C'est tes limites, je sais pas, Van, pas Van. Non, franchement, pour le coup, autant. Je PMP, il y a beaucoup de caca qui en ressort. Autant pour, pour cette action précisément, je, je je conçois, je conçois. Oh là là là là là là. Oh là, on est sur une prise de confiance d'un niveau très élevé. Euh, on se retrouve demain. Euh, on sera en compagnie, alors, euh, ironie de la programmation, euh, d'un juge, le juge antiterroriste Marc euh, très vite. Oh, le malaise terrible! <rire> <rire> non, mais bon, okay, euh, de temps en temps, vous êtes trouvés... Il y a partie avec la justice. En ouais, tout cas... Euh, je ça... barbu, mais c'est tout. Ah, il en revient pas du sous-entendu terrible que dégage cette séquence. Sous-entendu terrible, parce qu'elle reçoit du coup euh, Joe Star tu vois, tout ça. Et après l'avoir reçu, alors ouais, euh, paradoxalement, hein, là on reçoit un arabe, et demain on a un juge antiterroriste, quoi. Enfin, putain, le hasard de la programmation, ça met bien, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ah, euh, connectez-vous. Demain pour thé ou café. Hein. Alors, en réalité elle se rattrape un peu derrière en disant mais non je disais que c'était... En fait ce qui m'est mal à l'aise en réalité parce que sa ligne de défense à elle c'est je dis juge parce que t'as eu des soucis avec la justice mais là où ça passe pas c'est qu'elle prend bien le temps de préciser anti-terroriste du sort quoi. <rire> non, non, non, bah non. Et le malaise que ça crée dans ce l'armée. Demain. Euh, on sera en compagnie. Alors euh... <rire> là, vraiment, tu fais pause, tu regardes sa tête et tu sens qu'elle pense que ça va être une petite séquence qui passe bien. Tu vois <rire> N'est-ce pas drôle, les amis non, tu sens qu'elle pense qu'elle qu'elle tue ça, tu vois. Mais la prise de confiance, elle est légendaire. est de la programmation euh, d'un juge, le juge antiterroriste Marc Trévidic. ça on n'est pas de Daesh, non <rire> on n'est pas de Daesh. <rire> euh, ouais non, mais vous avez des soucis avec la justice. Oh, mais bon, vous qui euh, de temps en temps vous êtes trouvé. Euh, oh, bah, rien à voir ça. Bah il y a partie avec euh, la justice. En euh, tout cas, euh, je suis il, le, <rire> le Kif Franco, il est terrible et lui l'oxé, il est mort de rire totalement compris. En réalité, je sais pas si ça tient plus du cliché raciste ou du cliché euh, battre du front que son explication. Je saurais pas te dire. Si ça tenait qu'à moi, je te dirais quand même, il y a petite prise de confiance. Et avec d'autres, elle se serait pas permis ça, même s'il y avait une ironie du sang ou je sais pas quoi. Je suis peut-être parano, hein, mais je sais pas. Je... Il y a quelque chose de nauséabond un peu dans cette séquence, je trouve. Ah, sans, sans... Je suis pas scandalisé non plus, hein. je fais pas le mec. Ouais, oh, je suis trop choqué. Mais je sens qu'elle s'est un peu à ses aises, quoi. Ah là, c'est légendaire. Le sourire mesquin. J'ai applaudi quand vous avez gagné le prix. Arrête de tout. sourire moi j'ai respecté Vous savez pourquoi mais où, Vous savez pourquoi monsieur tu, Max, Arrête de sourire Monsieur moi, Je vais vous, vous dire vous pourquoi Soit normal vous... vous avez eu un long cheminement Le soit normal mec Ça c'est légendaire Mais en même temps Je peux comprendre Là là, pour avoir fait moi aussi Un peu de talk show Mais c'est là où la télé A des années d'avance Sur nous sur internet C'est qu'ils réussissent à avoir des mecs Sur le principe là de, de Du coup euh, je, On n'est pas couché Des artistes qui viennent Faire la promo de leur livre Avec deux critiques Qui peuvent Démonter le gars. Bon après le gars peut se défendre, mais démonter. Sur internet, tu dis à un gars, viens, je t'invite dans mon émission, on va te démonter. » pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont être chauds. Alors, c'est tant mieux Ça peut créer des séquences intéressantes, des vrais débats, des vrais effets. Enfin, on se rappelle quand il y avait Zemmour Nolo, quand il y avait Moax, quand il y avait Emery Caron, des trucs comme ça, Ça, des trucs très intéressants. Mais là où je vais entendre sur cette séquence, et je peux comprendre que le gars il pète, pète un boulon, c'est le sourire. Le sourire, tu sais, quand quelqu'un te prend à partir et qui t'envoie un sourire mesquin, plein de... Regarde Arrête de sourire, ah, du sourire. Vous vous Il varie le type Monsieur arrête de sourire. Monsieur Moax, je vais vous dire pourquoi. <rire> Sois normal, <Parce> vous, <rire> vous avez eu un, il le sent Max derrière, il se fait pas prier, frère Il se fait pas prier, regarde, regarde Eh, hey, franchement, je, je parle français, tête à claque Ça, c'est une séquence tête à claque J'ai pas les avant, j'ai pas les après de l'échange, si des gens ont envie de recontextualiser dans les commentaires, vas-y Mais je peux capter, t'es aux prises avec... C'est un peu chaud, mais à la rigueur, on est des hommes, tu vois, pas besoin d'aller jusque dans la violence, tout ce que tu veux Et le mec se fout purement de ta gueule avec un bon vieux sourire un peu hypocrite sur les bords <rire> Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> Vraiment envie de lui en coller une, c'est terrible. Donc, mais après, c'est Moax, quoi, il manie bien ça. De toute façon, Yann Moax, ça, c'est comme moi dit mon grand ami Chris Mohad, son nom. Yann Moax avec barbe mal taillée, cheveux mal coiffés et chemise débraillée, c'est Yann Moax à son prime. Ça, ça, c'est imbattable. À tout le meilleur niveau, le top niveau. Allez, on passe les séquences, on va sur un jeu. La télé nous a quand même sorti de bons jeux, donc allons sur un bon petit jeu. Qu'est-ce que ça crée je le, je le connais pas, cet extrait. C'est écrit en prison en 1930, qui affirme. La non-violence est mon premier article de foi, c'est aussi le dernier article de mon credo. Adolf Hitler mais Il est en prison en 1930, donc euh, à peu près. La non-violence est <rire> mon premier article de foi, Adolf Hitler. J'ai pas écouté la phrase en fait. Pas trop ah, écouté la phrase. Mais, mais je vous confirme, oui, parce que ouais. la non-violence est <rire> mon premier article de foi, c'est aussi le... Je crois que historiquement, Gandhi, il a pas le cul propre non plus, hein. Il a aussi ses petits... Ses, ses, ses petites exactions à sa manière, même si c'est pas aussi gros qu'Hitler. Mais le bonhomme, prison, texte, 1930, Hitler, historiquement en soi, ça colle. Tu vois, a rien à dire. Mais le fait d'avoir voulu dégainer sans avoir bien écouté la question, avoir... Quand c'est un et le paradoxe entre la, la paix euh, prônée et le côté euh, boom euh, Hitler, on se va se faire pause sur la bouche, là, ouverte. Adolf Hitler Il en revient pas, frère! Il en revient pas! Pourtant, il est. Dans sa diction, où il dit la question, tu vois, il est fluide. Hein. La non-violence est mon premier article de foi. Bon, pour le coup, la non-violence, on l'aurait pas donné à Adolphe, quoi. Le Juju Casar, tiens, un peu de football, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, le, le petit ahuri comme ça, on aime bien. Euh, la, la plupart des Miss France viennent du nord de la France. Les oh, également, on va retrouver Marie. Julien Cazard, football, ça parle de meuf, je, je pressens la merde là qui a choisi d'être Picrine et non pas Miss France, elle aurait pu parce que, on vous l'a dit, hein, c'est vraiment la région. <rire> Il refuse de rigoler à ça, moi. Bon. <rire> ouais, pas sûr. <rire> un casard figé comme ça C'est ça l'humour Ça, c'est l'humour En plus, il essaye, tu vois, d'introduire euh, « Ouais, la région des Miss France, elle aurait pu être Miss France, mais elle a été spigrine !» Et à côté de ça, bon, t'as une femme qui est pas super apprêtée, mais on s'en fout, tu vas dire, même pas dans le jugement de valeur de Belle ou pas Belle Le paradoxe que ça ça la façon dont il l'introduit, c'est pas à la limite du maladroit, mais ça crée tout un moment où retour plateau Qui a choisi d'être spigrine et non pas Miss France, elle aurait pu parce que, on vous l'a dit, hein, c'est vraiment la région... <rire> Déjà, elle, elle sourit parce qu'elle se rend compte que le gars, il dit d'agri pour l'introduire. <rires> <rires> non, non, rigoler, non, non, non, non, non. Dédicace à la speakerine. On se moquera pas de ça. Elle, elle y est pour rien. C'est le présentateur, là. Ça, c'est mi-présentation, mi-bourbier. Cadeau empoisonné. Tiens, passez à la télé. Venez raconter notre rôle de speakerine. Il n'a pas été gentil. Ouf, ouf, ouf, ouf, ouf. Jusqu'au jour où il m'a dit Ouais, faudrait que tu perds du poids. Il a pas tort. Il, il a pas tort. Qui a dit ça C'est quoi qui a dit ça Donc il a pas tort. Pourquoi il a pas tort Cette séquence c'est l'exemple même de est-ce que toute vérité est bonne à dire Est-ce que toute vérité est bonne à dire Est-ce que c'est une vérité déjà Mais vas-y, si on se dit que c'est une vérité. Est-ce que toute vérité est bonne à dire Ou alors, est-ce que le tact est important Parce que en réalité, il y a des gens, ils vont s'arrêter sur la personne à dire vrai, tu vois. Mais même une horloge cassée donne la bonne heure deux fois par jour. Il y a des personnes, j'ai remarqué, elles disent 95% de merde, mais juste parce que il y a 5%, donc un truc sur 20 qui est vrai, il y a des mecs qui vont dire ouais, mais de temps en temps, il y, y a un truc truc ouais quand même là on est dans une séquence où la meuf elle raconte bon le thème de l'émission de toute façon il est écrit en 1 hein si tu grossis je te quitte donc elle raconte que ça lui a fait ça Gaïdi, il a pas tort sous entendu qu'elle est trop grosse bon vas-y peut-être qu'il le pense mais ça reste je pose je suppose supposément une inconnue et aller dire ça à quelqu'un qui connaît mais ça se fait pas Eh hey, frère ça se fait pas alors certes certains ils vont dire mais Zach, tu dis ça parce que toi même t'es un gros sac <rire> t'aimerais pas qu'on te le dise hein bah ouais j'aimerais pas qu'on me le dise bah bien sûr quelqu'un qui viendrait qui me dirait t'es gros bah Ouais, il aurait raison, effectivement. Zach a un bel en point. Mais bon, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne va pas se manger point bouche Ça, c'est un autre sujet, ça dépend. S'il fait 2m50, 300 kg de muscles, je dirais... Ouais, ouais, t'as une adresse de salle de sport, y a... là, je crois, il y a suis enfin, intéressé par un petit programme. Non, en réalité, on dévie un petit peu, mais ce programme, c'est vraiment devenu genre le truc pour illustrer le fait de dire des facts Certains extraits ont marqué. Celui-là l'a été. Je trouve que le mec l'a quand même un peu manqué de tact. Je suis pas, je suis pas d'accord avec le fait de toujours dire en se disant ouais de toute façon c'est la vérité, toute vérité, est bonne à dire. Je pense que des fois il y a des pincettes à prendre. C'est aussi une question d'éducation. quand tu réponds à Jérôme, c'est un argument qui est absolument. Mais mais, mais c'est le pire des arguments de la terre, l'argument des goûts et des couleurs. Non, c'est pas les goûts et les couleurs, parce que sinon oh ça veut dire que les goûts et les couleurs. Mais non, c'est pas un argument sinon ça veut dire que tu peux préférer tu peux préférer ça ça m'intéresse ça ça ça m'intéresse euh, euh, tu peux préférer euh, <rire> j'en sais rien moi tu peux préférer la carrière du gourcuff face à celle de zidane parce que le goût et les couleurs non c'était tes de shot et tes couleurs de merde voilà. <rire> <rire> arrête avec le goût et les couleurs c'est un argument de merde et, et pour toi non plus ça se passe pas très bien le confinement en fait Mais non mais arrête avec tes arguments il a raison Jérôme de s'énerver <rire> sur toi Eh hey, hey, eh hey. eh J'entends beaucoup de faits là on parlait de dire des faits ça c'est du fait ça Je suis totalement d'accord avec ce que je suis en train d'entendre là Arrête eh avec ouais, ton ouais. argument du goût et des couleurs c'est nul les goûts et des couleurs Y'a une ouais. éducation au goût je te signale Y'a une éducation bah, au goût J'ai pas de souci parce il y a que y'a même okay, des études universitaires <rire> sur le goût et le goût <rire> Sinon ça sert à rien d'étudier quelque chose. Ça sert à rien d'étudier. Par exemple les étudiants en cinéma, ils passent des années à étudier les films, les plans, machin et il y a un mec qui va arriver et qui va dire "Oh, moi je préfère taxi au parrain." Mais va te faire foutre, t'es nul, tu fais les ta gueule. Voilà. Ah il y, y a pas de goût et couleurs Il a pas de goût et couleurs d air d air d air d air. Ce que tu décris là, ah non, ça s'appelle l'intolérance Mais non <rire> Oh là là là là là là là. Tellement de facts balancés en une minute, je pense ça peut faire un débat intéressant, ah bah ben comme quoi l'after, il y a du beau qui en ressort des fois Écoutez-moi ce que j'ai à dire sur ça, moi mon avis, sans dire que, tu sais, il y a de l'éducation au goût et aux couleurs, machin, nana. Je suis d'accord, goût et couleur et subjectivité c'est ça qui veut dire chacun son avis, etc Je pense que même si chacun ses goûts, toute chose n'est pas égal par ailleurs, c'est-à-dire que tous les avis ne se valent pas, tous les goûts ne se valent pas, tout n'est pas à égalité, c'est pas, tu vois, parce que sinon, en fait, on creuse pas le truc, tu vois, et c'est là où je suis d'accord, se quitter sur, ouais, bah c'est que les goûts et les couleurs, bah non, il y a des champs où c'est pas goût et couleur, il y a aussi des faits, et aussi des, euh, plein, on va dire, de choses objectives, tu vois, qu'on pourrait définir comme objectifs, qui permettent de mettre un truc au-dessus d'un autre, euh, d'après des critères... Qui passe, on va dire, du bon sens à plein d'autres trucs, qui le définissent. Et donc, du coup, moi, je suis d'accord que dans un débat, ce truc de goût et couleur, à part sur certaines choses, bah, ça veut un peu tout et rien dire, et que tous les goûts ne se valent pas. Il y a des goûts de chiottes, il y a du mauvais goût, et peut-être qu'il y a de l'éducation ou pas, je sais pas si son truc d'études scientifiques est réel ou pas, mais je me retrouve en partie dans ce qu'il dit, je l'entends. Toute chose n'est pas égale par ailleurs. Il y a aussi des avis calamiteux, il y a aussi des goûts calamiteux. Le tout aussi est d'argumenter, pouvoir défendre, de Ça, c'est intéressant. Après, on parle là dans le domaine du débat. Dans ce bail de goût et de couleur, tu vas se réfugier derrière ton, ton catastrophique opinion à base de « c'est mes goûts, c'est mes couleurs ». Bon. Quand je vois une tier -list de gâteaux et de boissons, vas-y, je veux bien entendre « goût et couleur ». Je préfère les très bons pims à l'orange aux horribles petits beurre sablés de lu. Voilà. Bon, moi je préfère ça, le gars préfère beurre sablé. Vas-y, je veux bien entendre goût et couleur, ça s'entend. Mais sur certains autres jeux, trucs, goût et couleur, bah tous les avis ne se valent pas. Et là où je veux dire que tous les avis ne se valent pas, mon avis sur les PIMS c'est absolument 10 km de celui de tous les autres. Je vous emmerde les haters des PIMS. C'est bon, extrait suivant, on est d'accord <rire> On reste dans l'after. Ça, un peu con, ça, hein. ça a créé un mème. Waouh, waouh, ma, ma, ma, ma. Vous me permettez 5 minutes. Euh... Mais euh... Nicolas Villas, Jérôme Roten, Daniel Riolo. la nana. Tu l'as vu la nana Ouais, je l'ai vu. <rire> venir une nana du Brésil, tain, non, bah attends, Effectivement, c'est très con ouais, et ouais, Je que ce soit l'avion ouais, ouais. avion de chasse intersidéral. C'est vachement déçu. C'est de la deuxième division. <rire> non, non, mais ouais. les, euh, franchement, franchement mais le mec, il peut avoir, enfin, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il ouais. a pris une ligue 2. Non mais vous êtes tarés les mecs il une rien rien avoir les... Dans le, le taux de Beaufry et le côté scandalisé, sans doute un peu à juste titre, de Nicolas Vi de Nicolas Villas dans l'extrait, c'est le mix parfait Si on les avait mis que les deux, serait parti en full lourdeur sans personne qui dirait à côté, ça aurait pas été un extrait aussi légendaire. Mais alors, le mix des trois entre un qui les remet à leur place et les deux qui sont en train de, de, de, de balancer comme ça ça me brûle c'est de ça est ressorti des deux colombiennes des six russes ou alors débat parallèle c'est de ça Ça sorti... c'est un moment est-ce est qu'on peut faire un débat parallèle c'est pas un débat parallèle c'est une histoire non, ça rien à, à voir ah quand débat tu t'appelles Neymar y a, y a, t'as un minimum de qualité quoi. Bah, quand même bah, je sais pas peut-être que lui il kiffe et puis euh... Euh... normalement c'est de Champions League hum. et au moins euh, ça, ah. ça passe les huitièmes faire ah. venir prendre l'avion chien. tu vois ça débarquer et, là, merde. et en plus à l'arrivée tu te retrouves dans la merde ça joue les barrages quoi c'est un Lorient, quoi. <rire> bon, les gars. Il euh... sait cette séquence qu'il ravalue D'ailleurs, je crois un peu de suspension et des excuses. Hein. Maintenant, les mentalités ont évolué et tout. Ce genre de passage, il serait passé net il y a 20 ans, beaucoup moins maintenant. Pour les meilleurs ou pour le pire, bah, à vous de me dire. Encore une fois, moi, moi je trouve que c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y avait peut-être un peu trop de liberté. Des fois, ça permettait de dire trop de dingueries. Bon, après, vous me direz qu'à l'heure actuelle, il y a toujours à la télé des endroits où les dingueries sont dites sans trop de répercussions. Euh, coucou News. Mais là où je veux en venir, c'est que sur cet extrait, les mecs. Là, ils ont lâché une bofrie qui ferait pâlir Yass corps, mon gars. Là, là, ça a envoyé. Et franchement, c'est vrai, c'est pas bien de faire du jugement belle moche comme ça, surtout sur une affaire aussi sérieuse, d'accord Mais là, rien que pour le côté un peu. Même que ça a ressorti Je vais pas mentir C'était drôle C'était drôle C'était drôle Je vais pas faire le rabat-joie C'était drôle On termine gentiment Avec cet extrait Oh là là Le bon vieux Daniel Bayroff Arrêtez, attends que j'explique vite C'est La l'arrêté C'est a le R de mon logo Qui apparaît C'est une première mondiale Qui apparaît au dos du téléphone On voit pas au dos de la boîte Et qui qui signale les notifications en fait Oh là là là en fonction des fenêtres ouvertes Bah t'as la couleur qui change. Ah d'accord R qui clignote D'accord, je rappelle bien sûr Rof, hein, bien sûr. Euh, rap. Il est aussi performant que le téléphone d'autres gamins. Ouais, de grande marque. Bah, très bien. Il a travaillé un ah an et demi. Il a travaillé un an et demi. Ça, c'est mi-présentation, mi-piège. Hein. Rof, bien sûr. Vous ajoutez, c'est français. Voilà, c'est français. Rof, bien sûr, qu'on retrouvera à la foire de Paris ah. euh, pour le concours l'épine. <rire> Ça c'est une promo foirée en bonnet du forme Après ça c'était l'époque, mais tiens tu, tu sens qu'il devait dire des mots clés. C'est qu'on lui a dit ouais tu dis que c'est français et puis tu dis que c'est aussi bien qu'un des téléphones de gars. Et tu dis moi vas-y tu sais quoi je vais pas analyser plus que ça la séquence. Moi vous savez savoir le, le truc le plus drôle qui en est ressorti. Le truc le plus drôle qui en est ressorti c'est Rof malaisant prend la tête tout le monde à tout le monde avec son téléphone de merde. C'est ça le truc le plus drôle qui en est ressorti. Rof malaisant prend la tête à tout le monde avec son téléphone de merde. Ça fait comme un smartphone. De, de c'est une première mondiale Le titre le plus explicif et vrai du youtube game C'est une première mondiale je suis au sol je <rire> sais pas, c'est quoi le plus euh, malaisant le fait que Roff fasse l'homme d'affaires ou bien les chroniqueurs qui font semblant de s'intéresser à base de Ah ouais! <rire> Ce passage est une humiliation que j'étais gêné à la limite de la honte pour lui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que il euh, y a des promos quand c'est mal fait comme ça. Tu sens que le mec passe quelque part pour faire la promo d'un truc, de serait ni la première et la dernière fois. Même dans Popcorn, ça arrive, même dans un camp libre, même dans plein. Mais quand le mec passe faire la promo d'un truc, en général, t'essayes d'accorder ça un petit peu avec les chroniqueurs, les mecs sur le plateau, les trucs, pour essayer d'avoir, on va dire, une séquence qui évite de faire la page de et là, c'est ça le problème, c'est que ça a été la page de pub. Ils ont laissé un mec parler, dégainer tout ça, et derrière, ils l'ont vanné. La crédibilité. C'est naze, une pub bien faite C'est pour l'image de marque, c'est bien Le problème, c'est que quand c'est mal fait Ça va te la détériorer encore plus Je sais pas les ventes du fameux Daniel Bayroff, j'ai des doutes sur la réelle réussite Après je me trompe peut-être Bon bah voilà les gars, c'est terminé pour cette petite vidéo Petit thread Twitter, on a terminé Dédicace à Noirance, j'espère que vous avez passé Un bon moment, si c'est le cas comme d'habitude Les commentaires et tout, ce genre de petit react on aime bien Peut-être prochainement un react foot un truc Bon vous savez c'est vaste, il y a plein de trucs à faire En réalité sur internet pour discuter et se poser C'est le genre de petite vidéo Que je suppose que vous regardez Une main dans le caleçon Tranquille Vous passez un bon moment Vous souriez Vous rigolez J'avoue en plus hein, Sans mentir tu sais, Je prends le temps de, Des petites vidéos comme ça à la fin C'est des vidéos qui sont faciles Pour moi à faire C'est des vidéos Vous voyez Où je recorde Je réagis un peu Je parle Je donne une pensée Je discute En réalité en termes de travail Ça fait ronfler C'est tranquille C'est pépère C'est la facilité Et c'est pour ça que J'en fais une de temps en temps Mais croyez moi J'en ferai jamais trop, j'en ferai jamais, tu sais, genre euh, 2 sur 3, 3 sur 4 et tout, parce que faire que de la facilité, c'est pas ce qui me plaît non plus, j'aime bien le storytelling, j'aime bien les concepts, j'aime bien les machins, et je trouve que l'équilibre à l'heure actuelle sur ma chaîne est plutôt satisfaisant, et s'il y en a qui aiment pas trop ça, je tiens à porter ce message, parce que je fais plus de Call of Duty, je fais plus de gaming, j'aime bien, ça en ce moment à l'heure actuelle, je gagne beaucoup de nouvelles personnes sur la chaîne, je, je, je, je fais un petit peu revivre le public, les trucs, on essaye de tenter des choses, et je vois que ça vous fait kiffer, mais je tiens quand même à, à, à discuter un peu de ce genre de choses, parce que j'en suis conscient, je vais pas me mentir. Je sais que c'est pas le pinacle de la difficulté ce que je suis en train de faire, mais je pense que c'est quand même intéressant et j'espère que vous appréciez, et tant que ça fait passer un bon moment, bon, bah c'est cool. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous dis ciao ciao les gars, bisous